Bonjour à tous, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire « Période d'incertitude, comment agissent les gens très efficaces ?» Et pour vous accompagner aujourd'hui, donc moi-même, Christelle Delaveau, manager d'offres et d'expertise chez Segos sur l'offre développement personnel. Et bonjour à toutes et à tous, Annette Chazou, le manager d'offres et d'expertise sur l'offre management chez Segos. Alors effectivement, pour démarrer, pourquoi ce webinaire Écoutez, il est largement inspiré du partenariat Ségos et Franklin Covet partenariat qui a démarré déjà il y a une quinzaine d'années, euh, autour, en particulier, effectivement, des formations, 7 habitudes des gens très efficaces. Alors, quelques mots, peut-être, effectivement, concernant Stéphane Covey. Stéphane Covey, effectivement, qui est diplômé d'Harvard, qui a beaucoup travaillé sur les différentes théories de l'intelligence, et qui édite et qui écrit, donc, en 89, en 1989, un ouvrage qui s'intitule « Les 7 habitudes des gens très efficaces », Ouvrage qui va devenir incontournable dans les domaines de l'efficacité personnelle, du développement et du changement. Voilà, donc c'est un ouvrage qui a été lu aujourd'hui par des millions de personnes. Et peut-être pour commencer, j'avais envie de vous partager les convictions, euh, effectivement, de Ségos et de Franklin Covey, et de faire un parallèle autour de ses convictions. Euh, déjà, concernant Franklin Covey, il a une conviction, Stéphane Covey, très forte sur le changement, euh, puisqu'il indique que même si les choses bougent, les choses changent, il y a des choses qui ne changent jamais. Ce sont pour lui des principes universels, des lois naturelles, dont allez, nous avons parlé euh, pendant son webinaire, et qui sont vraiment des ancrages importants pour affronter les difficultés de la vie, traverser les épreuves et donc agir en période d'incertitude. D'où la pertinence de ce modèle dans la période que nous traversons. Et puis, en parallèle, la conviction de Segos, qui est de transformer les savoir-être et les savoir-faire en compétences sur le lieu de travail, de prendre le temps pendant les formations de vraiment intégrer les méthodes, vivre les méthodes, pour être plus efficace sur le lieu de travail. Et finalement, c'est l'alliance de ces convictions qui donne toute la puissance à cette offre pédagogique, hein, j'ai envie de dire, et qui font aujourd'hui, euh, dès cette offre, une offre incontournable chez Segos. Alors, nous allons d'abord effectivement traverser euh, cette fameuse période d'incertitude avec Covey autour de quatre chapitres. Et puis à la suite de ces quatre chapitres, nous aurons un petit temps de, de questions-réponses hein, qui sera effectivement dédié. Alors, chapitre 1, j'ai envie de dire, on va poser le contexte. Hein. Cette période d'incertitude, quelles questions postelle elle Donc, on va passer effectivement par ce chapitre-là, puis nous irons sur le changement de paradigme comme prérequis, puisque le changement de paradigme est un point clé, euh, effectivement, pour Franklin Covey. Ensuite, nous allons vous présenter le processus des sept habitudes hein, en vous présentant l'échelle de la maturité. Et puis enfin, nous irons sur un chapitre un petit peu plus concret euh, pour répondre à vos questions. C'est comment les sept habitudes permettent d'être efficaces en période d'incertitude. Et Annette, je te laisse la parole. Oui, merci Christelle. Alors, dans cette période d'incertitude, on se pose beaucoup de questions notamment euh, comment garder le cap, euh, quels sont les bons réflexes à adopter et qui vont nous aider de façon pérenne en fait, dans toutes ces périodes incertaines, et puis aussi comment travailler avec ces équipes. Alors pourquoi et comment l'incertitude impacte notre efficacité Nous sommes dans un contexte anxiogène, multifactoriel, nous enchaînons depuis quelques années les crises de diverses natures, de diverses intensités et très différentes, ça c'est le contexte, et puis euh, l'entreprise a une mission qui est de plus en plus affirmée, hein, une mission d'organisation citoyenne euh, liée aux engagements, à, euh, liée à la responsabilité sociétale de l'entreprise et aux tout, tous les éléments également liés à la qualité de vie au travail. Ça, ce sont les problématiques et le contexte pour les entreprises et organisations. Pour les individus, bah, également, les problématiques sont multiples. Euh, de sens parce que chacun, dans son environnement, dans sa vie d'ailleurs, cherche à donner du sens à ce qu'il fait, tant au plan personnel qu'au plan professionnel. Le développement de ses compétences, les savoir-faire et surtout, de plus en plus, les savoir-être qui permettent de dé développer une employabilité et de développer aussi une aisance dans les organisations dans lesquelles on est et même par rapport à son environnement général dans la vie. Et puis pour chacun, la recherche de trouver sa juste place dans l'organisation, l'entreprise, la société. Oui, comme tu le dis très bien, Annette, on est vraiment dans une crise protéiforme où chacun d'entre nous devient finalement un gestionnaire d'incertitude. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore de Stéphane Covey que je voulais vous partager. Stéphane Covey dit, voilà, on a une carte en face de nous, on a un territoire qu'on ne connaît pas forcément. En revanche, qu'on a à nos dispositions, ce sont des outils. Lui utilise la métaphore du compas. On a toujours cet outil, finalement, pour avancer sur cette carte. Donc, on voit bien que naviguer à vue, ça devient réellement, pour chacun d'entre nous, hein, une compétence stratégique forte. Et on va voir qu'avec les sept habitudes, il y a quelque chose qui s'imbrique entre sphères, personnel, professionnel, sphère privée, sphère publique, qui va nous aider en fait à avancer. Dans les problématiques adressées, pour poursuivre, nous avons la question de la confiance au centre de la relation de travail. Et finalement, c'est en travaillant sur sa propre confiance, euh, sur euh, sa paix intérieure, sa sécurité intérieure, que l'on va être capable de développer une confiance dans la relation de travail. De la même façon, pour faire cohabiter bien-être et performance, on va d'abord travailler sur soi, sur son propre bien-être, sur sa propre sérénité pour déclencher de la performance. Et puis, il y a une forme de mimétisme, si on se met à la place de responsable d'équipe aussi, qui lui-même va faire travailler son équipe sur son bien-être et sa sérénité pour déclencher à nouveau de la performance. Et de facto, il y a un équilibre vie professionnelle, euh, vie privée aussi, qui va se mettre en place par la pratique de ces sept habitudes. Alors, la promesse des sept habitudes, c'est quoi Eh bien, en vivant selon les sept habitudes, vous deviendrez beaucoup plus efficace en ce qui a trait aux choses qui vous tiennent le plus à cœur dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors, pour commenter un petit peu cette promesse, moi déjà, ce qui, ce qui sonne un peu chez moi, c'est ce qui a trait aux choses qui vous tiennent le plus à cœur. Là, on parle quelque part déjà de direction de vie, de mission de vie, d'envie, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser tant dans sa vie professionnelle que personnelle Ensuite, euh, effectivement, on a ces deux sphères hein, qui se côtoient, vie pro, et perso. On va voir que chez Covey, dans les sept habitudes, l'un et l'autre s'imbriquent et l'un et l'autre viennent se nourrir. D'ailleurs, Stéphane Covey avait pour habitude de dire que si vous voulez réussir dans l'un et dans l'autre, euh, vous pouvez en fait être aussi efficient, efficace dans l'un et dans l'autre. Et là, j'ai viens d'utiliser le mot efficient, c'est intéressant parce que on ne parle pas d'efficience, mais bien d'efficacité aujourd'hui ensemble. L'efficience, c'est quoi L'efficience, c'est aller plus vite, c'est être rapide. C'est aussi peut-être avoir du succès, même si les gens très efficaces aiment avoir du succès. Hein, mais ce n'est pas le propos du jour. Le propos du jour, c'est vraiment l'efficacité. C'est être capable d'obtenir des résultats de manière durable, encore et toujours. Merci Christelle. Nous avons choisi d'illustrer, euh, en fait, comment, euh, pour rentrer dans l'univers des sept habitudes de Franklin Covey, comment euh, le succès personnel et celui de votre organisation dépendent d'une solide performance individuelle. Donc, pour cela, nous avons extrait des, des citations de Stéphane Covey. Nous allons vous en commenter euh, voilà, la plupart. La première Les habitudes sont comme des cordes nous en tissons chaque jour et bientôt, elles ne peuvent plus se rompre. Moi, je prends également l'exemple du fil d'Ariane qu'on va dérouler dans le dédale des défis qui nous sont posés, multiples, diverses, variés, et ce fil d'Ariane sera notre repère. Les sept habitudes, c'est ça. C'est quelque chose qui se maintient dans le temps et qui nous permet d'acquérir des réflexes d'efficacité. La deuxième citation, c'est « plus le changement est important », plus les défis sont difficiles, plus les sept habitudes sont pertinentes et vous permettent de garder le cap. En fait, appliquer les sept habitudes, les vivre, les incarner, c'est comme une écologie personnelle qu'on va mettre au service de sa propre vie, mais aussi au service des relations avec les autres. Oui, et pour ajouter à ce que tu dis, Annette, moi j'aime beaucoup aussi la première, hein, la mentalité d'abondance émane euh, d'un profond sentiment intérieur de valeur et de sécurité personnelle. Cette mentalité d'abondance, elle est vraiment centrale, elle est au cœur effectivement de cette sept habitudes, hein, puisque pour Stéphane Covey, de la mentalité d'abondance, fin, c'est finalement un état d'esprit qui permet aux gens d'être pleinement épanouis. Et concrètement, comment ça se traduit bah, Par des principes assez simples hein, pour lui, c'est de transformer les échecs en opportunités, euh, c'est d'être optimiste, c'est de ne pas voir la vie comme une compétition et c'est de se centrer plutôt sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Alors ça a l'air simple comme ça, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une des recettes quelque part, c'est assez central euh, chez Covey. Donc les concepts d'optimisme et de résilience, c'est comment je vais travailler mon bien-être, comment je vais travailler effectivement ma sérénité, comment je vais m'ancrer euh, pour effectivement aller vers un état euh, d'ancrage assez fort et euh, d'épanouissement. Oui, et c'est ce que tu disais, Christelle, dans ces sept habitudes, ce que l'on nous invite à faire, ce que Stéphane Covet nous invite à faire, c'est de travailler notre capacité à changer le paradigme. Qu'est-ce que le paradigme Le paradigme, c'est notre vision du monde, notre façon de voir le monde, de voir les choses, les événements qui nous arrivent. Et au travers de cette habitude, nous allons nous entraîner à changer cette vision du monde et notamment à passer d'une vision qui peut être pessimiste à une vision optimiste pour changer notre cadre et nous permettre d'avancer, de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà, et si on prend un exemple, net autour effectivement de, de ce que tout nous partage, euh, si on est manager et qu'on sait qu'on a un manager plutôt contrôlant et qu'on a pour objectif de faire davantage confiance à ses équipes, de lâcher un petit peu la bride, euh, effectivement, une façon de faire, ce serait de se dire, je vais changer de rôle. Je vais passer d'un rôle de superviseur à un rôle de conseiller. Donc, quelque part, je suis tout à fait là-dedans. Je vais changer mon état d'esprit qui va me permettre de changer mes comportements. Euh, finalement, le changement de paradigme, c'est une forme de recadrage extrêmement puissant euh, Puissant. pour l'illustrer on a choisi de vous montrer comment tout simplement au travers de du langage déjà on pouvait passer d'une vision pessimiste des choses à une vision plus positive et optimiste et donc c'est ça le, le changement de paradigme il peut être au travers de d'éléments assez simples en fait hein. là on vous, on vous montre comment passer de une posture en fait réactive et une posture proactive au travers du langage. Si par exemple je dis « je ne peux pas ben », déjà euh, je me dis que bon, rien n'est possible et que je dois m'arrêter là, et que bon, ça ira pas plus loin. Je change mon langage et je dis « je peux euh, ». J'interpelle ma propre responsabilité, ma propre capacité à agir en tant qu'individu, et puis aussi ma volonté de faire. Si je me dis « ce n'est pas ma faute », là aussi je me dis « bon, les autres en fait euh, sont plus responsables que moi. Si je dis je suis désolée, j'engage ma responsabilité aussi dans la relation avec les autres et je reconnais que je peux progresser sur des éléments relationnels, des éléments de prise de décision, des éléments de vision toujours du monde. Si je me dis... « Je dois », ça veut dire que je suis influencé et que je n'ai pas ma propre liberté d'action. Tandis que si je dis « je choisis d'eux », ça veut dire que là, je vais prendre en main les choses et en faire quelque chose qui relève de mon autonomie. Nous n'avons aucun autre choix bah, Oui, non, regardons toutes nos options. Et là, nous serons sur une vision optimiste de tout ce qu'il est possible de faire. Ils ne me permettront pas. Cela veut dire que je suis seule face à des influences qui ne me permettent pas d'agir. Si je prends les choses avec le langage proactif, je vais le faire. C'est-à-dire que là, je prends ma responsabilité pour être engagée. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ben non. Il y a avoir quelque chose qu'on puisse faire. Vous voyez, changer le paradigme, c'est comme changer une lunette. Hein. C'est vraiment là, euh, changer une vision et se dire que tout est possible et que l'on peut agir sur les événements qui nous arrivent. Merci Annette. Et alors donc nous allons vous présenter enfin ce, ce processus des sept habitudes, ce qu'on appelle, ce qu voilà, l'échelle de la maturité, euh, et on va voir qu'au travers de ces sept habitudes, il y a vraiment un process de. Euh, va vous partager de vie privée, de vie publique. Il y a un peu des étapes à respecter finalement, avec un mouvement hein, autour de ça qui permet euh, d'être efficace. Voilà, l'échelle de la maturité, c'est un processus. C'est un axe, un peu comme la colonne vertébrale, un peu, la vision hein, de, de Stéphane Covey, de là où on veut aller. Là où on veut aller, du cercle, vous, vous l'avez, c'est on veut aller vers l'interdépendance. Mais pour y aller, il faut passer on va passer par des étapes, un peu comme des étapes si on prend, si on décale un peu hein, de, de l'enfant qui grandit, en fait. Hein, la dépendance, c'est d'abord bah, j'attends des autres qu'il prenne des décisions pour moi, euh, qu'il fasse les choses pour moi, et euh, regardons un collaborateur qui arrive, qui est, qui est débutant dans une entreprise, il va avoir besoin au départ de cette dépendance. Il va être dans le, la dépendance du « vous ».« Vous devez faire pour moi ». Et pour arriver à le faire évoluer, à aller vers l'indépendance, l'autonomie, eh il va passer d'abord par la victoire privée. Donc, il va apprendre à devenir proactif, il va apprendre à se fixer des objectifs et il va apprendre à prioriser. Là, on va arriver dans l'indépendance. Donc, c'est l'autonomie. Hein, l'autonomie qui permet de prendre ses propres responsabilités. L'étape d'après, l'interdépendance, c'est aller vers le collectif, la capacité à agir ensemble et à réaliser euh, et à être créatif ensemble. Et pour cela, eh bien, il faut passer la victoire publique avec les... Trois habitudes qui sont penser gagnant-gagnant, donc savoir travailler avec les autres et reconnaître la valeur des Profite, euh, pardon Chercher à comprendre et ensuite être compris, qui est une habitude très importante, très forte hein, dans la relation. Profiter de la synergie et de la richesse, par exemple des équipes dans lesquelles on est, pour euh, développer de la créativité et de l'innovation. Une fois que l'on est à l'interdépendance, on est dans l'efficacité, on est dans la capacité à travailler avec le nous, nous faisons les choses ensemble. Et puis il y a l'habitude 7 qui est aiguiser vos facultés, c'est-à-dire que dans le processus, en tant que personne, on apprend toujours, on se remet en question, on apprend à voir les choses différemment, mais aussi à sortir de ses zones de confort pour toujours être en fait prêt à changer ses visions et à répondre aux différentes situations auxquelles on est confronté. Merci, Annette. Et donc, je trouvais intéressant de vous partager le fait qu'on peut vivre les sept, les sept habitudes à différents niveaux. C'est un peu la puissance aussi quelque part du modèle. Euh, C'est que chacun a un rôle, chacun a une sorte de responsabilité finalement dans ces périodes d'incertitude au niveau individuel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Et qu'on soit au niveau de la personne, de l'équipe ou de l'organisation, chacune, chacune de ces entités finalement a la capacité d'agir, d'appliquer effectivement les sept habitudes pour créer un cadre. Un cadre dans lequel je peux, pour revenir sur ce que tu dis à l'instant, hein, je peux, tu peux, nous pouvons, nous épanouir. Donc, au niveau individuel, eh bien, je vais travailler justement mon efficacité personnelle. Au niveau de l'équipe, déjà le responsable d'équipe va travailler sa propre efficacité personnelle, mais faire travailler aussi son équipe autour de valeurs, autour d'une responsabilité commune, autour d'un engagement commun et donc autour de la performance de l'équipe. Et l'organisation, là, elle va s'adresser à un système plus large avec des leaders qui vont aussi travailler sur des valeurs communes de l'entreprise et une culture d'entreprise partagée. Ce qui est particulièrement intéressant dans, dans ce que dit Stéphane Covey, c'est que finalement chacun est leader dans ce principe-là. Donc chacun a les moyens d'agir. Et donc je trouve qu'il y a deux concepts assez actuels hein, qui sont mis en lumière dans cette méthode. C'est le concept déjà de responsabilisation. Chacun a un rôle, chacun a la capacité d'agir et de prendre un peu le taureau par les cornes, je dirais en période d'incertitude. Hein. Euh, voilà, donc il y a une espèce d'énergie comme ça croisée qui va se développer. Et puis il y a le principe aussi quelque part d'inclusion. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en en travaillant ensemble, en s'écoutant, en étant créatif ensemble, en étant solidaires, eh bien, finalement, on laisse personne au bord de la route dans ce modèle-là. Donc, même quand ça se coûte très fort à l'extérieur, on a la capacité ensemble d'agir et de trouver des solutions. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de, de partager et de voir ce qu'on est capable finalement de, de produire à ces trois niveaux qui vont s'entremêler. Oui, et puis comme tu le disais, Christelle, et puis, plus concrètement, illustrer dans cette approche ce concept de responsabilisation euh, mettre en place les sept habitudes c'est avoir une boussole dans l'incertitude c'est nous permettre de garder le cap nous permettre d'avancer avec euh, comme référence chacune des sept habitudes et on verra qu'on peut euh, les utiliser de façon différenciée en fonction des situations auxquelles on est confronté la boussole permet de garder le cap, permet d'être ancré dans ses objectifs, dans ce que l'on veut faire pour avancer pour soi-même et également avec son équipe. Donc voilà ce processus des sept habitudes en mouvement. Ce que l'on voulait vous présenter, c'est que en fait les sept habitudes, bien sûr, elles sont numérotées, hein, vous les voyez là, mais qu'elles sont comme une combinatoire D'outils que vous avez à votre disposition en fonction des situations auxquelles vous êtes amené à répondre et que vous allez pouvoir aussi choisir d'utiliser de façon plus ou moins intense en fonction de vos besoins. Alors, si je prends l'habitude de donner la priorité aux priorités, là, c'est vous qui allez choisir en fait de façon régulière de revisiter en fait ce qui est très important pour vous, ce que vous devez absolument faire pour. Euh, être toujours dans une vision pérenne et toujours dans une vision et une action qui va devenir euh, la, votre réflexe de réponse aux, aux environnements incertains. Si je prends l'habitude, euh, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris, vous allez aiguiser votre faculté à être en relation avec les autres, à être prêt à l'écoute et à prendre le temps de cette écoute même lorsqu'on vous demande de décider rapidement, même lorsqu'on vous demande d'être dans la réactivité forte. Si on prend l'habitude de profiter de la synergie, c'est aussi être capable de s'appuyer sur le collectif avec lequel vous êtes en relation pour trouver des solutions ensemble, réagir de façon efficace à cette incertitude dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et donc, pour illustrer ce que tu dis, Annette, on a choisi d'illustrer, de, de mettre un peu en avant quelques habitudes qui nous semblent assez essentielles finalement dans ce process-là. Et on commence par l'habitude 1, parce que finalement, sans l'habitude 1 euh, qui fait partie des victoires privées, c'est compliqué d'avancer euh, dans, dans ce système-là. L'habitude 1, c'est soyez proactif. Et les principes d'efficacité qui y sont rattachés, ce sont la responsabilité, le choix, l'initiative, voire même la débrouillardise et la responsabilisation. Euh, c'est vrai que dans ce, si on prend ce contexte d'incertitude, on a du mal à tenir le cap, on a du mal parfois à avancer, prendre des décisions. C'est important de se recentrer sur notre capacité à agir. Et un des principes clés de Stéphane Covey, c'est vraiment, euh, et une vérité fondamentale quelque part pour lui, hein, c'est que l'homme a la capacité de choisir. C'est ce qui fait toute la différence. L'homme a la capacité d'écrire son programme de vie. Euh, en discutant avec une de nos collègues il y a quelques temps, quand on a préparé le, le webinaire avec Annette, je voulais vous, euh, vous partager ça. Euh, une de nos collègues qui a suivi la formation nous exprimait, nous disait, pour moi, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que déjà, j'ai pu définir quelles étaient mes valeurs pour mieux avancer. Et puis, j'ai compris que je pouvais agir, soit et faire des choix, soit en disant non, quand je n'étais pas d'accord, mais aussi m'engager vers des choix qui avaient du sens. Et le sens, les valeurs, c'est un autre point clé. Hein. C'est d'avoir des, des valeurs riches qui sont intériorisées, c'est un socle qui va nous permettre de prendre demain des décisions. Moi, j'aime bien cette image où on dit, entre finalement les stimuli qui viennent de l'environnement extérieur, ce qui arrive vers nous, et la réponse qu'on va faire, donc la façon dont on va agir, il y a un espace-temps. Il y a un espace-temps, un espace de réflexion euh, qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Une bonne question pourrait être de se dire, par exemple, quelle serait pour moi une action euh, fondamentale ou un point que j'ai vraiment envie euh, d'accomplir, soit dans ma vie privée, soit dans ma vie professionnelle, qui va changer beaucoup de choses, qui va avoir un impact considérable. Voilà. Et c'est cet alignement vers des priorités avec des valeurs qui va donner en fait cette efficacité. Il y a un autre euh, fait hein, autour des personnes proactives, c'est qu'elles vont apporter davantage d'attention à leur cercle d'influence qu'à leur cercle de préoccupation. Euh, être centré sur un cercle d'influence, c'est vraiment euh, donner son énergie et son temps à des phénomènes, à des choses, à des événements sur lesquels on a de l'influence et sur lesquels on a du contrôle. Donc, donner trop de temps, effectivement, à des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, c'est un phénomène de dispersion et ce n'est pas, en fait, incarner l'efficacité. Donc, tout l'enjeu est de passer, finalement, de ce cercle de préoccupation à un véritable cercle d'influence. Et puis, dernier point, le mot responsabilisation, comme vous voyez, responsabilité, il est là largement cité. Euh, moi, j'aime bien dire que quand vous avez un problème, si vous pensez que le problème vient de l'autre, euh, arrêtez tout de suite. Euh, C'est-à-dire que, justement, ce qui va créer ou ce qui va entretenir le problème, c'est le fait de rejeter la responsabilité, ce serait de ne pas l'incarner. Donc, vous voyez, avec cette habitude 1, hein, on est dans une sorte de continuum où je définis mes valeurs, je prends mes responsabilités, je fais des choix, je prends des initiatives, et là, on est complètement acteur. et ça, c'est assez euh, socle, euh, je dirais, dans le, le processus euh, des sept habitudes. Merci Christelle. Alors, nous avons illustrer l'habitude 5 qui est l'habitude chercher d'abord à comprendre ensuite à être compris cette habitude est très puissante parce qu'en fait elle permet de travailler d'abord dans un environnement de confiance on est tous plus ou moins branchés sur la l'injonction en fait d'être capable de prendre des décisions très vite sans très solution et très souvent, euh, cela nous empêche euh, d'écouter vraiment l'autre. On a peur de perdre du temps dans l'écoute. En fait, on en gagne beaucoup. Dans les managers qu'on forme euh, sur ce modèle, hein, ils nous disent « mais c'est une prise de conscience très forte de cette euh, puissance, en fait, de cette habitude qui est « j'écoute l'autre » pour être dans une véritable synergie avec lui » et euh, permettre de développer euh, la confiance et le travail en commun. Donc ça, bien sûr, les principes d'efficacité, il y a du respect et ça, c'est très attendu de plus en plus dans toutes les relations qu'on a et les relations en entreprise et dans les organisations. Il y a de la compréhension mutuelle qui va se mettre en place, qui va permettre d'être beaucoup plus efficace lorsqu'on travaille et on doit ré réagir. Il y a de l'empathie. Euh, on parle de plus en plus d'écoute empathique, de management empathique. Et puis enfin, ça fait appel à notre courage de d'abord comprendre, euh, d'abord comprendre, écouter, avant d'essayer d'être compris ou de vouloir être... Ensuite, nous voulions vous parler de l'habitude qui est « profiter de la synergie ». Alors, profiter de la synergie, c'est s'appuyer sur les principes d'efficacité, de créativité, de partage, de coopération et de diversité. La diversité est un facteur de créativité, euh, d'innovation, de mise en commun des visions et d'efficacité donc dans l'incertitude. Et puis, je termine par l'humilité, parce que profiter de la synergie, c'est là encore faire appel à la, à la puissance, à l'impact des réflexions et du travail de tous, en se mettant quelquefois un peu en décalage soi-même, pour bien être là, pour favoriser la coopération de tous. Merci, Annette. Et puis, on illustre avec vous cette habitude 7 qui est assez essentielle parce que finalement, sans l'habitude 7, on va avoir du mal à mettre en place les six autres. Si vous vous souvenez du schéma du processus, c'est ce fameux cercle qui vient englober finalement les six autres habitudes. Alors, les principes d'efficacité, on a le renouvellement, l'amélioration continue, l'équilibre on parle de période d'incertitude, on parle de changement, on est aujourd'hui quand même, que ce soit pour les dérages d'entreprise, pour les collaborateurs, dans ce besoin quand même d'aller vers de nouveaux métiers, de se développer. On parle d'upskilling, de reskilling de ses compétences et de d'autres capacités finalement à, à bouger, hein, clairement autour de ça. Il euh, y a quatre principes, en fait, que, effectivement, sur Stéphane Covey nous, nous oriente, hein, pour travailler là-dessus. Ça va être les compétences, je dirais, le contexte socio-émotionnel, nos capacités spirituelles, nos capacités mentales et cognitives et nos capacités physiques, comment je prends soin de moi aussi d'un point de vue physique. Et l'équilibre vient de là, c'est comment je vais travailler sur ces quatre dimensions de manière équilibrée. Il ne s'agirait pas de travailler l'une au détriment finalement de l'autre. Donc ça c'est un peu un guideline qui est assez intéressant. Et puis euh, quand on parle de, de, de renouvellement, d'amélioration continue, c'est comment je vais être dans une spirale ascendante de croissance en fait pour moi et pour les autres de Covet appelle, je trouve l'expression assez jolie, vivre en crescendo, hein, pour apporter au monde mes contributions euh, euh, les plus importantes, hein, que ce soit au monde ou à mon entourage. Moi, j'aime bien cette expression. Et donc, l'idée, c'est de garder en tête que nous devons sans cesse apprendre, euh, investir, finalement, et faire. Donc, apprendre, s'engager, faire, apprendre encore, s'engager encore, faire encore. Et cette habitude, c'est jamais terminé. On voit bien que c'est pas de tout repos, c'est pas une recette magique. Ça demande à chacun et à chacune d'investir du temps. Euh, de le faire aussi de façon intelligente, comme le disait Annette, hein, c'est d'aller chercher une habitude quand on en a besoin. Et puis, une autre, un autre moment. Hein, on n'est pas constamment à refaire ce cycle. Mais une fois que c'est acquis, c'est qu'on a cette capacité d'ancrage euh, très solide pour faire face aux situations d'incertitude et aux situations euh, difficiles. Merci Christelle. En fait, euh, comme tu le disais en synthèse, hein, finalement nous avons à réfléchir à nos propres capacités individuelles à faire des choix, à relever des défis et à savoir s'allier avec les autres pour être toujours en à la fois réactivité, engagement, créativité face aux situations complexes auxquelles bah, nous devons répondre de façon continue et euh, régulière. Donc, déterminer une vision, et ça, les sept habitudes nous permettent de le faire, d'être clair sur sa vision. Se lancer des défis, c'est-à-dire que rien n'est jamais acquis. Hein. Et même dans les environnements de turbulence, bah, le fait de se lancer des défis nous permet aussi d'avoir de la réassurance et de se faire confiance à nouveau. Se lancer des défis, se donner les moyens de les atteindre. Faire des choix, bien sûr, et les tenir pour naviguer dans ces environnements complexes, même si ces choix peuvent être revisités, revus et adaptés. C'est cette souplesse-là qu'on va trouver aussi dans les sept habitudes. Et puis s'allier avec les autres pour trouver ensemble des solutions créatives et nouvelles. Voilà, puis les deux dernières, s'ancrer dans la durée. Je pense que cette idée de s'ancrer dans la durée, dans le temps, c'est vraiment un facteur essentiel. Ce n'est pas le fait à un moment et puis on lâche après. Et puis rester ouvert, c'est savoir rester agile. Hein. C'est comment je vais m'appuyer sur des ressources que j'ai déjà engagées, des ressources futures que je vais être amenée à développer pour gagner de, de l'efficacité. Voilà, donc euh, autour de ça, deux formations aujourd'hui chez Segos hein, pour vous accompagner dans ce processus. Une formation sur la gamme développement personnel, hein, les sept habitudes des gens très efficaces, euh, où là, effectivement, euh, on va vous aider à définir un peu vos valeurs, euh, une forme de mission de vie, comment je suis alignée pour mieux choisir et travailler, travailler ces fameuses quatre compétences dont je parlais tout à l'heure, comment on va aiguiser euh, ces facultés, comment on va s'ancrer de manière solide pour à la fois travailler sur son bien-être et sur sa performance, évidemment durable dans le temps. Et puis une formation donc dans l'offre le, management, les 7 habitudes des managers très efficaces, qui là vont permettre aux managers de travailler au travers de la connaissance du modèle, hein, bien sûr, mais de travailler sur la relation avec leur équipe et la façon d'agir avec les 7 habitudes pour garder à la fois euh, de la confiance de la coopération et de la capacité de changer et de faire face aux environnements multiples et complexes. Eh bien, écoutez, nous vous remercions, effectivement, euh, de votre écoute. On était ravis, effectivement, de vous apporter déjà ces informations. Merci Et puis, vous. voilà, on imagine que vous avez aussi des, des questions. Euh, donc, nous allons regarder un petit peu avec Annette euh, les questions que vous nous avez amenées. Alors, cette méthode, est-elle protégée en termes de droits d'auteur Effectivement, elle est protégée. Hein, Aujourd'hui, chez Segos, on est effectivement les seuls à pouvoir euh, euh, délivrer ces formations, en tout cas en interentreprise. entreprise hein. Donc, euh, voilà, je peux déjà répondre à cette première question. Alors, finalement, il y a un commentaire. « Si les bons outils sont donnés dès le plus jeune âge, cela faciliterait cette vision à l'état adulte ?» En effet, et d'ailleurs, Covet, dans certains pays, aux États-Unis, dans certains pays d'Asie, euh, travaille même ce modèle dans les écoles pour tout vous dire. Donc déjà, travaille sur ce modèle-là auprès des enfants pour qu'ils gagnent en, en, en aisance, en agilité à l'âge adulte. C'est une très Alors, bonne remarque. J'ai vu une question sur euh, qu'est-ce que c'est finalement être un bon manager, un bon collaborateur dans ces environnements d'incertitude. Bah, c'est justement euh, ce qui est proposé là par, euh, par l'approche de Stephen Covey, c'est ce, s'ancrer sur des principes sur des principes de vie, sur des réflexes qui sont pérennes en fait dans ces en environnements d'incertitude et qui sont relativement simples quand on les regarde, la proactivité, l'écoute, euh, la capacité de prendre synergie et qui nous permettent en fait de, de nous ancrer sur quelque chose qui est une référence. Alors, Annette, est-ce que tu vois d'autres questions Alors, je vois une question. En tant que manager, y a-t-il un intérêt à suivre les deux formations euh, Alors, les deux formations sont complémentaires. Euh, vous pouvez, euh, si vous souhaitez en tant que manager, euh, aller plus loin vraiment pour vous d'un modèle, euh, vous pouvez tout à fait suivre la formation qui est dans l'offre de Christelle et ensuite la compléter par la formation pour manager qui est vraiment centrée sur comment je fais en tant que manager par rapport à mon équipe. Alors, je voyais des questions sur est-ce qu'effectivement, on pourra télécharger le, le support, donc sachez qu'il sera disponible, en tout cas que le, euh, le, le replay sera disponible hein, dès la fin, effectivement, de, de ce webinar. donc vous pourrez de nouveau y accéder de cette là Je ne vois pas, est-ce qu'il y a d'autres questions L'ouvrage de référence qu'on recommanderait, c'est celui effectivement qu'on vous a cité, hein, et cette habitudes des gens très efficaces, qui a été d'ailleurs réédité, qui a été encore enrichi et qui reste, qui reste complètement d'actualité, comme on le disait, très pertinent dans cette période. Alors, remarque intéressante aussi d'Aurore qui dit « Je trouve que ça s'applique excellemment à des prof, excellemment à des profils entrepreneurs. Par contre, en tant qu'employé, il faut que notre envie environnement de travail nous permette un, permette un minimum. » En fait, ça, ça me fait penser à ce que je disais sur les sept niveaux. Je suis entièrement d'accord. En même temps, finalement, ça commence par soi. C'est-à-dire que ce qui est génial dans ces sept habitudes, c'est comment je vais m'approprier le modèle, comment je vais le partager peut-être avec mon manager, avec certains collègues, comment on va se mettre d'accord ensemble sur une forme de cadre de référence. Les sept habitudes peuvent devenir un cadre de référence. Et comment ensemble, on va finalement bouger dans ce modèle et comment ensemble, on va progresser. Mais je suis d'accord que ça nécessite peut-être d'avoir aussi des sponsors dans l'entreprise pour partager ce, ce modèle-là. Et je note une remarque là qui est j'aime bien l'expression euh, habitude est une volonté inconsciente, c'est mon guide. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on va acquérir, on va s'entraîner, et puis on pourra y faire référence de façon après complètement spontanée. C'est vraiment ça l'intérêt aussi du modèle. Hein. Vous voyez qui est Stéphane Covey exactement, si je savais. Alors, Stéphane Covey, effectivement, c'est quelqu'un euh, voilà, qui a beaucoup travaillé, je disais, sur les théories notamment de l'intelligence multiple. Hein. Donc, il a beaucoup travaillé sur euh, toute la partie des phénomènes un peu cognitifs, euh, je dirais, d'évolution, d'apprentissage, d'agilité, bien avant l'heure d'ailleurs. Euh, je trouve que ce qui aujourd'hui, ce qu'on vous partage, est finalement extrêmement moderne. Hein. Euh, 1989, hein, effectivement, ça, ça date déjà un petit peu. Concept d'agilité, d'inclusion, hein, déjà très fort dans ce qu'il avait dans ce qu'il a partagé. Merci, je vois merci pour la présentation. Merci. Et rappel de la formation que vous trouvez hein, intéressante. Super. Les deux formations, oui, sont proposées à distance. Oui. Je voyais peut-être pour toi Annette, il est très difficile d'être sur ce mode de fonctionnement avec ses collaborateurs proches lorsque l'environnement immédiat de travail travaille sur des dynamiques. Alors pardon, parce que le chat travaille sur des dynamiques. Je vais le retrouver. Parce que ça, ça bouge en même temps. C'est n'est pas simple. On va retrouver ces petits sont des lignes très différentes. On peut se retrouver en grande difficulté. Si on en décalage, on est avancé, entre guillemets, par rapport à ses collaborateurs. Oui, c'est possible. Euh, après, le manager a aussi une capacité à faire passer certains euh, concepts, certains principes qui sont liés à cette habitude, et donc, petit à petit, avec son équipe. La proactivité n'est parfois pas toujours bien acceptée valorisée par certains managers. Quelle posture avoir dans ce cas-là » Je pense que ce qui est toujours bien, de toute façon, c'est d'échanger ensemble, c'est de faire des propositions dans ces cas-là. C'est voilà, Moi, j'aimerais travailler sur cet aspect et d'en donner les bénéfices. Quels seraient les bénéfices, l'impact pour nous, en tant que collectif, pour l'entreprise Et je pense que dès qu'on parle d'impact et de bénéfices, on a tout de suite une oreille un petit peu plus attentive. Alors, puis la productivité, ça se discute et puis ça se démontre finalement. Est-ce qu'on peut s'autoriser à être proactif Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de son manager pour, pour l'être Je ne dirais pas forcément. Oui, je vois une formation qui se base sur le concept gagnant-gagnant, oui, c'est vrai, euh, et sur euh, le respect, l'humilité, le fait d'apprendre tout le temps. Euh, voilà. Applicable si les managers adhèrent seulement Alors, oui, Christelle vous parlait tout à l'heure d'agir aussi dans sa propre zone d'influence. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses déjà avec son entourage proche, son équipe, et déjà aussi pour soi-même. C'est ça le principe, le grand principe de cette habitude. Euh, Franck qui nous partageait, plan, do, check, act. Ben voilà, c'est ça. C'est planifier, faire, vérifier et faire à nouveau. Et essayer à nouveau, effectivement. Alors, je vois une question sur les conditions que l'organisation peut mettre à disposition de ses salariés en tant que RH, autre que des formations. Alors, pour les sept habitudes, oui, ce sont des, des formations. Euh, ça, c'est clair. Mais ensuite, il peut y avoir du partage, par exemple, autour d'une formation et des partages de pratiques. Hein, parce qu'on est, on est dans cette vision de toujours retravailler. Euh, ce qu'on a appris, et notamment ces réflexes acquis, eh bien, euh, il faut euh, les faire pousser, les faire euh, comme des graines, hein, ça doit euh, s'épanouir. Et, et là, moi, je conseille beaucoup les, les partages de pratiques entre pairs euh, sur ce qu'ils ont vécu, euh, ce qui a pu se passer pour eux dans l'application de telle ou telle habitude avec leur équipe, parce que c'est finalement un changement que l'on vit avec son équipe. Je voyais une question aussi Annette. est-ce que la formation personnelle est applicable au milieu professionnel Bien sûr, elle a d'abord été pensée pour que chaque individu puisse s'épanouir dans son contexte professionnel, mais ce qui est extrêmement puissant avec Covet, c'est que ça s'applique finalement aux deux sphères. On va travailler les deux sphères et c'est vrai qu'on va prendre le temps de, de, déjà de parler de soi, de partir de soi avant d'aller vers les autres. Euh, c'est toute la puissance aussi de, de cette formation. Un modèle, oui, vous dites qui peut s'inclure aussi bien au niveau personnel que professionnel. Oui, et vraiment, c'est d'abord, hein, avec les, les managers qui sont formés, hein, c'est la compréhension du fait que euh, on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, on, on a d'abord à acquérir soi-même ses réflexes pour être capable ensuite de les vivre avec les autres. Et ça, c'est un entraînement au quotidien, en fait. Merci Véronique, je vois un petit commentaire, c'est une formation qui se base sur le gagnant-gagnant, concept très puissant que j'ai suivi chez Segos en 2019. On en est absolument ravis euh, Véronique. Euh, et puis, je voyais Gérard qui disait méthode très américaine, c'est intéressant ce point, méthode très américaine est compatible avec une approche latine à la française. Eh bien oui Gérard. Je rejoins le point qu'on est sur un concept très américain, alors qui, très américain, alors qui plaît effectivement à certains, parce que, en fait, dans le concept américain, il est encore beaucoup plus améric américanisé, il y a beaucoup de vidéos, euh, il n'est pas packagé, en fait, finalement, aux États-Unis de la même manière. Et nous, on l'a quand même un peu allégé, on a des messages principaux, mais ce qui fait que c'en est une réussite, c'est que bah, je pense qu'on a su s'adapter à, à notre public et qu'on se l'est finalement approprié, on s'est un peu dégagé du de concepts parfois un peu américains, effectivement. Oui, je vois également une remarque qui est notée par Marie-Hélène, investir du temps, mais surtout prendre du temps pour du recul et de la réflexion. Euh, c'est vrai que ça, bah, le fait d'appliquer hein, ces principes hein, euh, nous invite à le faire et nous permet de le faire aussi. Et ça, c'est important euh, dans, dans tout ce qu'on va... Euh, connaître dans notre vie, de prendre du recul et de revisiter avec ces sept principes euh, ce que l'on peut faire et comment on peut agir euh, par rapport au contexte que l'on vit. Alors, Merci je vois une ça. question, c'est Stéphane Covey ou Franklin Covey Eh bien, c'est Stéphane Covey, effectivement, la personne qui a écrit le, le livre et il est cofondateur en fait de Franklin Covey puisqu'il a euh, euh, fusionné, je dirais, Franklin Quest, hein, pour être euh, précise, et qui est devenu ensuite Franklin Covey l'entreprise Franklin covet Alors, je n'ai pas bien compris ce que vous appelez le cercle d'influence. Ben, le cercle d'influence, c'est ce qu'on a autour de soi, sur lequel on peut avoir l'influence. Voilà. Donc, c'est tous les événements, tout ce sur quoi on peut agir. C'est ce, qu ce qui est symbolisé par le, le cercle d'influence. Alors, il y a également une remarque de Mélanie. Dans cette méthode, l'action est d'ordre personnel et comportemental mais les habitudes, réflexes reviennent au galop. Oui, chasser le naturel revient au galop. Alors, quelle méthode pour y parer ben, La méthode, c'est de prendre aussi du temps pour soi, euh, ce qu'on appelle des rendez-vous avec soi-même, hein, pour faire le point, pour faire le bilan, et puis euh, se regarder finalement euh, dans l'action, se permettre ce temps-là pour se dire, bon, j'en suis où par rapport à l'application du modèle Et c'est vrai que ça se revisite tout le temps et en permanence. Et puis, n'hésitez pas à aller chercher des feedbacks de votre entourage, des feedbacks effectivement auprès de vos managers hein, en entreprise, des feedbacks auprès aussi de votre environnement personnel. Et puis, d'aller les prendre, ces feedbacks, parce que peut-être qu'on va vous dire, ah tiens, là-dessus, tu as changé, euh, tu n'apprécies plus les sujets de la même manière. Donc, euh, ça, c'est des indications qui sont intéressantes pour continuer à travailler au bon endroit et aussi pour entretenir euh, la motivation. Je crois que nous arrivons à à la fin de ce webinaire, puisqu'il ne reste que quelques secondes. Donc, je pense qu'on va euh, bah, tout simplement vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous avoir suivis aujourd'hui. Merci. Euh, voilà, et puis on espère que bah, on, vous avez trouvé ce sujet aussi passionnant que nous euh, et qu'on a pu vous partager en tout cas les, les points euh, fondamentaux autour de cette méthode. Donc, merci à tous. Euh, et très belle journée et peut-être à très bientôt. Très bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.